La première étape pour devenir autonome financièrement grâce aux réseaux sociaux est de déterminer votre niche et votre public cible. Vous pouvez utiliser des outils de recherche de mots-clés pour découvrir les sujets les plus populaires dans votre domaine et les hashtags les plus utilisés par votre public cible. Une fois que vous avez déterminé votre public cible, vous pouvez commencer à créer du contenu qui les intéresse et les engage. Il est également important d'utiliser les réseaux sociaux de manière stratégique. Vous pouvez utiliser des outils de planification de contenu pour planifier votre contenu à l'avance et garantir une cohérence de votre image de marque. Vous pouvez également utiliser des outils d'analyse pour suivre l'engagement de votre public et ajuster votre stratégie en conséquence. Partie 2. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une autre technologie qui peut vous aider à devenir autonome financièrement. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour automatiser certaines tâches et processus, vous permettant de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Par exemple, vous pouvez utiliser des chatbots pour automatiser votre service client et répondre aux questions de vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chatbots peuvent également être utilisés pour vendre des produits et services directement à vos clients, vous permettant de générer des revenus supplémentaires même lorsque vous ne travaillez pas. L'analyse prédictive est une autre application de l'intelligence artificielle qui peut vous aider à devenir autonome financièrement. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse prédictive pour identifier les tendances du marché et anticiper les changements, vous permettant de prendre des décisions éclairées sur votre entreprise. Partie 3. Les avantages et les défis Il y a plusieurs avantages à devenir autonome financièrement grâce aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. Tout d'abord, vous pouvez travailler depuis n'importe où et à tout moment, vous offrant une flexibilité professionnelle que vous ne trouverez pas dans un emploi traditionnel. Vous pouvez également travailler sur les projets qui vous passionnent et réaliser vos rêves professionnels. Cependant, il y a aussi des défis à relever. Vous devrez être discipliné et motivé pour travailler de manière autonome, sans supervision directe. Vous devrez également être prêt à investir du temps et de l'argent dans votre entreprise, en créant du contenu de qualité, en établissant une présence solide sur les réseaux sociaux et en utilisant des outils d'IA. En outre, il y a aussi des risques liés à la dépendance aux réseaux sociaux et à l'IA. Vous devrez être vigilant quant à l'utilisation de ces technologies et veiller à ne pas devenir trop dépendant de leur utilisation. Conclusion. En conclusion, devenir autonome financièrement grâce aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle est une possibilité pour ceux qui cherchent à travailler de manière autonome et à réaliser leurs rêves professionnels. En utilisant des outils de recherche de mots-clés, des chatbots, des outils d'analyse prédictive et en planifiant votre contenu à l'avance, vous pouvez créer une entreprise florissante en ligne. Mais cela nécessite également de la discipline, de la motivation et de la persévérance pour réussir à long terme.